cette idée recherche de fuite, nous avons des traces d'humidité au pied du mur. Nous avons une colonne montante ici qui dessert l'évacuation des WC et de la baignoire. Et quand on passe la caméra donc dans le regard, voilà, à droite de l'écran, on a une fissure avec l'eau qui coule. Fuite détectée.